sont dans une librairie du mou au mot. ici du côté mer méditerranée, on dit plutôt mou moulard et là-haut du côté manche mou moulard et du côté atlantique c'est tant au mou moulard tant au mou moulard mou". Je ne sais pas si de pas de pas de pas de Je vous de pas de Je de de Je Je vais je suis. Voilà, et dis ton poème, fais ton poème. Déjà, ça compte. Après, si tu es mort, tu regardes, tu le liras comme tu voudras. Mais tant que tu liras, la façon dont je le fais, ça change tout. Alors, moi, je voudrais savoir justement, c'est quoi la différence entre dire un poème et faire un poème Mais la fin. <rire> Le poème en fait penser euh, beaucoup plus qu'il en dit. On peut par contre réfléchir sur ce que font les poèmes, sur ce qu'ils nous font, en quoi ils nous agissent, en quoi ils nous transforment. On... on débite On débat On débat On débat On débat, on débat. On débat. Ça débat, Ça débat.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 le, signe, le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Oh, vous êtes venu faire de la musique Alors, qu'est-ce qu'on va faire hein <rire> hein <rire> voilà. Et, Mais il y a une chose qui arrange tout, c'est la présence de poids hein Alors, avec lui, la musique Hein, reprend, euh, euh, euh, disons, ce, euh, ce <rire> long vol, reprend toutes ses possibilités hein, et reprend, hein, euh, disons, toutes ses raisons d'être. Nous prononçons, nous prononçons un hein, nom qui nous est fait, celui de Julien Poitvin. Hein, et puis hein, que la soirée soit grande. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah Nous, on a la chance d'y être, quoi, d'être, de faire partie de ce mystère, quoi, des fois, des fois. Et les... Moi, en fait, c'est ce qui me fait vivre, hein. euh, sans rigoler, quoi, c'est ce qui me fait cheminer, quoi. Sinon, je serais vraiment dans la merde, quoi, alors que ça ne sert strictement à rien, à rien, à rien.